Salut à tous, bienvenue dans cette FAQ. Quelle formation as-tu reçue en musique théorique et pratique J'ai pas reçu de formation vraiment théorique, et puis en pratique, j'ai fait un an de corps en conservatoire l'année dernière. Quand as-tu commencé la musique, avec quel instrument euh, bah, J'ai commencé la musique en vers 2007, par là, mais pas avec un instrument, j'ai vraiment commencé directement par euh, la composition. Donc le premier instrument que j'ai appris, c'est la trompette. Alors bon, j'avais 10 ans, j'en ai fait 3 mois, j'en ai eu marre, parce que je suis un gros flemmard et que je voulais pas bosser. Hein. J'ai repris, cela dit, il y a 6 ans à peu près, j'ai acheté une trompette et je m'y suis remis un peu tout seul, voilà. Quel instrument joues-tu et quels instruments aimerais-tu apprendre à jouer Donc, je joue, bon, entre gros guillemets, parce que j'en joue pas vraiment, je prends pas de cours ni rien, mais euh, du corps et de la trompette. Mais, euh, voilà, en gros, on peut dire que je joue de ces instruments-là. Et puis, euh, sinon, euh, si je suis riche un jour, c'est possible que je me mette au trombone, parce que c'est celui qui me manque, c'est un son parfait aussi. Donc voilà, trombone. As-tu une collection d'instruments que l'on ne voit pas dans tes vidéos Peux-tu nous faire un tour de ton équipement euh, Mon équipement c'est ce que vous voyez dans les vidéos, hein. moi j'ai pas dix mille instruments, euh, si j'ai une darbuka, une guimbarde qu'on m'a offert en convention, bisous d'ailleurs, à celle qui me l'a offerte, et puis j'ai euh, des flageolets, euh, des flûtes irlandaises, et puis un ocarina depuis peu aussi. Tu as fait quel conservatoire Je n'ai pas fait de conservatoire. Si oui si, non, oui, j'ai fait un an de corps d'harmonie au conservatoire d'Evry. Bonjour! Bonjour! Que penses-tu de la manière dont est enseigné le solfège pour les premiers cycles? J'en ai aucune idée parce que je sais pas comment est enseigné le solfège en premier cycle. En tant que musicien, quelle place accordes-tu à l'improvisation, à l'apprentissage des partitions et à l'écriture? L'improvisation, bah je trouve ça trop trop cool quoi. Enfin je sais, après je maîtrise pas du tout, je, je, je, voilà, mais je trouve ça très très bien de pouvoir improviser. À l'apprentissage de partitions? Bah. Euh... Oui, bah si. Enfin, moi, je, je le fais souvent. Souvent, je joue euh, par cœur parce que euh, déchiffrer une partition, c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Donc, euh, donc, euh, moi, j'apprends les partitions. Après, chacun. Pour moi, chacun sa méthode, en fait. Hein. C'est sûr qu'avec l'apprentissage de la théorie et de la lecture de partitions, à mon avis, tu développes euh, beaucoup plus de facilité pour faire des choses plus complexes. C'est sûr. Hein, mais bon, pour ceux qui n'ont pas appris, ils peuvent quand même faire plein de choses sans apprendre à écrire la musique. Comment as-tu appris la théorie musicale Donc j'ai déjà répondu. Une idée de bouquin pour débuter en la matière éventuellement Je sais pas, euh, moi j'ai appris pas mal de choses à droite à gauche, même sur les pages Wikipédia de la théorie musicale. Donc euh, ça c'est déjà une première approche. J'ai appris en faisant, en composant, en écoutant beaucoup et avec attention les musiques. Et en essayant de reproduire moi-même ce que j'entendais, puis après petit à petit on, on développe soi-même, euh, on, on agence soi-même les notes et les, les structures qu'on a vues et entendues pour faire des, des choses nouvelles. Euh, c'est comme ça que j'ai appris à composer euh, petit à petit, quoi. Et puis j'ai je, je, pas fini d'apprendre de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Un bouquin à commencer, bah, je sais pas, il y a des bouquins de, de théorie musicale qu'on euh, qu doit acheter pendant, pendant les cours de solfège, donc ça je pense que c'est une bonne chose. Aussi j'en ai un d'ailleurs, ça m'a appris là aussi pas mal de choses. Donc, euh, voilà. Pourquoi les vidéos YouTube euh, Alors, c'était à l'époque euh, de l'essor des grands youtubeurs-podcasters, euh, hein, donc euh, Norman, Cyprien, Hugo tout seul, que je suivais. Étant de base euh, plutôt créatif, j'aime bien créer des, des choses, avoir des projets euh, de ce, de ce style-là, je me suis intéressé à la vidéo, je me suis dit, tiens, c'est un format que j'ai jamais, euh, jamais fait, sachant que j'avais commencé à écrire des, des romans, des, euh, j'ai dessiné des bandes dessinées, un manga, etc. Je me suis dit, bah, tiens, euh, la vidéo, ça peut être cool. Alors quoi faire en vidéo, euh, je savais pas encore Mais euh, rapidement, euh, étant passionné de musique, ça s'est assez, euh, assez vite imposé à moi hein, Faire des vidéos sur la musique, hein, sur la musique de film, principalement, symphonique Parce que symphonique c'est trop classe Putain Comment t'es venu le concept de partoche et pourquoi Youtube Sur le concept de partoche, j'ai répondu Pourquoi Youtube Parce que tout était là, j'ai même pas réfléchi à, le mettre, à mettre mes vidéos autre part que là Quel métier, quelle étude pratiques-tu C'est un petit peu personnel ça, dis-moi, hein Moi, bon, je suis professeur pas de musique de Svt. As-tu d'autres projets que partoche pour ta chaîne? Bah carrément que j'ai des projets. Premièrement, les partoche continuent mais à un rythme réduit, notamment parce que je sais pas, euh, je sais de moins en moins quoi, euh, quoi analyser et surtout j'ai l'impression de me répéter dans chaque épisode. Donc ça commence à être un petit peu lourd. Bon cela dit, ça continue toujours parce que j'ai encore plein de choses euh, à traiter hein, évidemment. Mais euh, vous aurez plus de contenu autre que partoche, notamment plus de Let's score. Si vous ne connaissez toujours pas, cliquez ici pour découvrir. C'est euh, une série de vidéos où je compose hein, pendant, pendant deux heures un morceau de musique euh, symphonique dans un genre précis, par exemple euh, une musique qui va illustrer une scène précise dans un film et donc j'essaye d'expliquer un peu les codes euh, clichés qui reviennent souvent dans ces, dans ces types de musique là Les vidéos sont montées hein, donc ça fait dix minutes plutôt que deux heures hein. Parallèlement à ça je vais sortir donc bientôt le deuxième épisode de la note dans le potage C'est quoi ça ce truc Oui j'en ai parlé rapidement dans une vidéo d'annonce il y a un bout de temps si vous vous rappelez, j'ai fait pour le 1er avril dernier une vidéo sur Anaconda de Nicki Minaj. C'était une partoche, mais en fait, c'est pas une partoche. C'était partoche juste pour l'occasion du 1er avril, pour faire une petite blague très très drôle. Mais euh, sinon, c'est en fait le pilote d'une nouvelle, on va dire, chronique, qui se rapproche de partoche, mais c'est juste pour analyser d'autres types de, de, de, de musiques. Pas des musiques symphoniques, mais plutôt des musiques bah, populaires, de variété, ou alors même des trucs encore plus, plus différents que ça. Voilà, la note dans le potage, ça vient vite. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez sûrement vu que j'avais euh, euh, eu l'idée de faire une série de vidéos sur les bases de la théorie musicale. reprendre depuis le début, genre c'est quoi la note, c'est quoi un son, c'est comment on écrit les sons, etc. Ça s'appelle Musicam Scribere, et ça va venir je sais pas quand, mais en tout cas il euh, y a déjà trois épisodes de tournée, j'avais tellement de trucs à, à sortir avant que ça va pas sortir tout de suite, mais quand même, bientôt, voilà. Tu as composé la BO d'une web-série, et c'est de qualité. Oh bah merci, franchement, rien que de l'avoir écouté ça me touche. D'autres collaborations de ce genre à venir Bah pour l'instant, non, j'ai fait 2-3 petites musiques pour 2-3 vidéos, mais euh, en gros projet de composition d'OST, j'ai pas encore euh, grand-chose de prévu. Alors pour Le Dernier Monde, si une saison 2 se met en place... En théorie, je serais, euh, je participerai à ça. Et ton pseudo, il vient d'où Euh, pff, non, mais c'est chiant. Euh. Bon, non, mais bon, euh, j'ai dessiné euh, une bande dessinée Star Wars quand j'étais en 6 sixième. Mon héros s'appelait il Beast, T-Y-2-L-B-I-2-S. Voilà, un nom un peu euh, un peu Jedi, un peu univers Star Wars. Euh, ça a été euh, rapidement mon pseudo partout sur Internet, sur les forums, etc. <rire> oui, les forums. Et puis ça a petit à petit dérivé vers Tilou. Quel a été le déclic, ce moment où tu as commencé à avoir un public et une visibilité sur YouTube y a pas de déclic, enfin, alors bon, en ce qui me concerne, euh, j'avais 23 abonnés jusqu'à ce qu'Antoine Daniel euh, parle de moi dans le premier épisode du 29 avec Antoine Daniel. Donc, là évidemment, ça a fait un boost énorme puisque euh, 1000 abonnés sont arrivés euh, en une soirée, truc de ouf. On peut dire que ça a commencé à partir de là, hein, parce qu'à partir de 1000 abonnés, on commence à être euh, vraiment public, hein. c'est pas juste les, les amis. Bon, mes amis n'étaient pas abonnés même euh, à l'époque des 23 abonnés. RT. Mais après, ça a augmenté petit à petit, régulièrement, et de la courbe, elle est vraiment, euh, est vraiment linéaire. Hein. Combien tu voles d'argent à tes abonnés Ah non, pardon. Combien tu voles d'argent à tes abonnés Je vole exactement, on va dire en moyenne 3 euros par vidéo que je sors. J'ai une belle enflure, quand même. Veux-tu continuer ton boulot au collège, ou envisages-tu de faire carrière sur YouTube Faire carrière sur YouTube en analysant des musiques de films Oui <rire> Non bah non, mon vrai projet professionnel c'est de continuer l'enseignement parce que vraiment ça me plaît mais, euh, mais parallèlement à ça je veux vraiment développer cette, euh, ce projet de euh, composition de musique à l'image je suis en train de faire mon site internet d'ailleurs pour ça et puis bah, j'espère que ça marchera euh, au moins en partie pour avoir, euh, pour avoir deux activités vraiment très différentes mais tout aussi passionnantes l'une que l'autre C'est beau D'où te vient ta passion pour la musique à ton avis Je sais pas, écoute, moi je pense que... Euh, quand j'avais. dans les 10 ans, j'ai eu euh, l'album des musiques de l'épisode 1 de Star Wars, et je pense que ça a été vraiment euh, un, un, une sorte de déclic, mais en fait c'est surtout grâce à ma passion pour Star Wars, je pense, que j'ai vraiment apprécié cette musique. Et ayant apprécié cette musique, j'ai commencé à apprécier d'autres musiques, je pense, mais j'ai écouté de la musique symphonique que à partir de mes. mes 18 ans, quoi, donc c'est pas. C'est pas il y a très très longtemps. Hein. Au niveau de mon apprentissage personnel, bon, j'ai essayé de lire des, des traités d'harmonie, d'orchestration, Ça, ça m'a.. Ouvert pas mal de, de perspectives dans la composition. Sinon je regarde encore des, des, vidéos sur, des cours d'harmonie en vidéo sur Youtube en ce moment. Bon, petit à petit, j'apprends toujours. Voilà. Ennio Morricone et Hans Zimmer sont prochainement en concert à Paris. Quel est ton avis de mélomane sur ces deux compositeurs Je connais pas assez Ennio Morricone, mais le peu que j'en sais euh, me plaît vraiment. Et Hans Zimmer, je vais faire très très bientôt une, une vidéo, une partoche spéciale en fait, pour expliquer et exposer mon avis sur ce compositeur. Qui n'est pas entièrement négatif. C'est important de le noter. Est-ce que tu comptes faire un jour une ou des vidéos sur des compositeurs de musique de film et leurs touches perso plutôt que sur un seul film slash saga Genre une spéciale Hans ou James Newton Award. Alors donc, spéciale Hans justement, oui. Euh, spéciale d'autres compositeurs, je ne pense pas. Parce que en fait, euh, je suis pas assez euh, assez pointu pour pouvoir expliquer euh, en, en détail le style d'un compositeur. C'est tellement vaste. Et puis il faut surtout avoir écouté et analysé beaucoup de leur... Euh, de leur travail pour pouvoir faire ça, donc c'est pas si facile que ça, euh, bon peut-être que peut-être que j'en ferai, hein, je sais pas mais pour l'instant c'est pas prévu. Pourquoi aucune vidéo sur Hans Zimmer ou sur une de ses œuvres J'ai pas encore fait Hans Zimmer parce que j'ai pas encore trouvé de trucs intéressant à analyser de lui, voilà pour l'instant, on verra après mais j'ai envie d'en faire une quand même sur Zimmer parce que des bonnes choses quand même, des fois. Est-ce que tu vas parler d'un OST de Hans Zimmer Non Ma question est la suivante. Si tu dois faire évoluer le concept de Let's Score sans l'arrêter, te tournerais-tu vers les Let's Score plus basés sur le développement d'une technique Contrapintique, sujet, contre-sujet Ou peut-être as-tu d'autres idées en tête euh, Faire du contrepoint dans Let's Score Non, c'est pas possible. Je maîtrise pas du tout la technique du contrepoint et des trucs comme ça non plus. Si le concept de Let's Score évolue, je pense que ça va être. Plus euh, une composition en direct des éventuels BO que j'aurai à faire. Donc je vous montrerai le bout de vidéo que j'ai à mettre en musique, et puis à partir de là, je vous montrerai ce qui m'inspire et voilà. Je pense que le Let's Score va plus partir vers là par la suite. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire dans Let's Score, hein. j'en fais pas assez, et il y en aura de plus en plus hein, des Let's Score, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu comptes composer en live Tes vidéos de composition sont bien, mais elles paraissent un peu artificielles. Alors qu'en live, elles paraîtraient plus vivantes, plus vraies. Exactement, j'ai voulu faire des lives de composition, en fait, ça serait des, des Let's Score live en fait. Mais j'ai eu la flemme de faire ça pendant les grandes vacances. Mais oui, un live Let's c'est ça serait parfait. Il faudrait que j'en fasse. Il faudrait que je me motive. Voilà. Je suis un glandeur. Comment est-ce que tu as travaillé pour écrire la bande-son du Dernier Monde Est-ce que le réalisateur te disait sans cesse ce qu'il voulait et ce qui n'allait pas Ou tu avais une liberté complète Dans le cas du Dernier Monde, c'était plus... On se mettait d'accord sur ce qu'il fallait mettre comme musique. Bon, alors il avait vraiment son idée précise de ce qu'il voulait. Donc moi, je respectais un peu ses envies au mieux. Et puis, quand je lui montrais euh, ce que j'avais fait, il me disait ce qui allait, ce qui allait pas, ce que je devais changer. Donc euh, ça s'est fait comme ça. Mais c'est pas la seule possibilité, hein, évidemment, dans d'autres projets. Par exemple, avec Hardisk, le gars me dit « Tu peux faire la musique sur ma vidéo STP ?» J'ai fait la musique, il m'a rien demandé pendant tout le temps. Donc J'ai passé deux semaines à faire sa vidéo. Je lui ai envoyé et il m'a dit « Putain, c'est parfait tilou best gars <rire> ?» Sans avoir besoin de changer le moindre truc, euh, lui c'était bon. Donc ça dépend des gens, hein, voilà. Un morceau dont tu es particulièrement fier sur le dernier monde Des regrets. Oui, pour moi le meilleur morceau que j'ai fait pour le dernier monde et c'était un des meilleurs morceaux que j'ai fait tout court dans ma vie, c'était celui-là, d'accord. C'est en fait le morceau d'action de la scène de fin du dernier épisode. Euh, j'ai vraiment fait un effort sur l'orchestration, sur, euh... enfin en fait j'ai vraiment travaillé ma partition, quoi. Donc euh, j'en suis très fier. Bon après le mixage est pas parfait, par exemple mes percus sont vraiment pas top, mais euh... Petit à petit ça va s'améliorer, j'espère. Euh, c'est pas un regret, c'est juste une, euh, quelque chose qui me rend un peu triste. C'est que j'ai fait 2-3 morceaux qui changent complètement de mon style, qui, sont, qui ont été très simples à faire. C'était vraiment des, des nappes simples, des trucs comme ça. Donc je vous mets le lien d'une des musiques en question. Moi je le trouvais super moche. Il se passe rien dans cette musique qui est vraiment pas intéressante. Mais le réalisateur et même tout le, tout les, tous les autres en général ont vraiment kiffé ce morceau. Ils disaient que ça passait super dans la scène. Bon, c'est une petite déception sachant que je l'ai fait en, je sais pas, en une heure quoi, donc euh, voilà. Peux-tu nous faire une petite impro au corps L'appartage de l'art de la fugue de Bach était juste génial. Est-ce que tu feras d'autres vidéos de ce style Je trouve que tu devrais faire un peu plus de classique dans tes vidéos. Euh, merci, franchement, je suis vraiment ravi que ça t'ait plu. Des vidéos dans ce style-là, donc j'imagine que tu parles de vidéos sur des, des œuvres classiques, dites classiques. Euh, oui, évidemment, je veux en faire beaucoup plus. Bon, il faut trouver les sujets et il faut savoir quoi dire dessus. C'est plus dur d'analyser des classiques que des, euh, des musiques de film quand t'as vraiment un film comme support pour l'interprétation. Quand t'as juste une musique classique, c'est plus dur. Mais euh, la partoche 27 est sur un morceau euh, moderne. Et puis, donc, euh, oui, je veux en faire absolument plus. Sais-tu jouer de deux instruments en même temps Non. À quand un tuto montrant comment tu passes de la partoche à la version finale J'aime bien ces questions parce que à quand tu feras ça C'est comme si c'est prévu de base, mais juste on sait pas quand. Non, mais ça se trouve, c'est même pas prévu. Bon, il se trouve que si, c'est prévu, enfin, prévu, non, mais je sais que je vais le faire. Euh, un Let's Score spécial sur ça, voilà, pour expliquer un peu comment on passe de la partition numérique à la à la musique produite avec les banques de sons etc. C'est qui ton logiciel pour faire la musique lol CFL Studio MDR. À quand une vidéo où tu montres la réalisation d'une vidéo Bon là pareil. À quand une vidéo où tu feras tu expliqueras comment tu feras les vidéos Mais c'est pas prévu <rire> donc le à quand me fait toujours rire. Quel matériel utilises-tu pour faire les vidéos mais alors moi bon, j'ai plusieurs trucs là par exemple je suis éclairé par deux spots ça s'appelle softbox bon j'en ai trois mais j'ai eu la flemme de sortir le troisième. J'ai un micro là qui est juste ici. Audio-Technica AT2020, une carte son M-Audio pour justement lier le micro avec mon ordinateur. Et puis je suis filmé par un Canon EOS 600D, le célèbre EOS 600D de Canon. Mon chèque Mon chèque Salut, quels instruments virtuels utilises-tu pour tes compos Du moins, quels sont tes préférés J'en utilise plusieurs, je ne peux pas toutes citer ici. Euh, pour les cordes, euh, plutôt ciné Strings, mais euh, Hollywood Strings aussi. Pour les percussions Cine -perc, pour les cuivres, il y a pas mal de choses que j'utilise. Ça dépend des fois... Salut, comptes-tu refaire un projet aussi important que la BO du Seigneur des Anneaux Si oui, des idées, déjà, bon courage Eh bien bien sûr que je vais faire la BO complète de la saga Star Wars Bon, évidemment, c'est ça qui, qui est euh, en prochain sur ma liste. Rappelez-vous, bon, je sais pas si vous le saviez, mais pour le Seigneur des Anneaux, entre le, le début vraiment de mon écoute attentive et analytique et la sortie de la première vidéo, il s'est passé deux ans, hein, donc pour Star Wars, il va s'en passer beaucoup plus. D'autant que toutes les BO ne sont pas sorties, puisque tous les films ne sont pas sortis, évidemment. Donc je ferai un énorme épisode spécial sur, les bande... enfin, sur la bande originale de la saga Star Wars, qui comprendra toutes les musiques de la saga Star Wars, en tout cas des neuf films. Hein, les spin-off, peut-être pas. Penses-tu que les musiques de films peuvent être considérées comme de la musique savante Pour moi, ça peut être les deux, hein. il y a des musiques de films qui sont complètement des musiques style populaire parce qu'on a des musiques rock parfois ou des trucs comme ça et techno électro parfois on a des musiques symphoniques un peu plus dans la veine euh, savante quoi donc classique romantique moderne donc euh, ça dépend de la musique Que penses-tu du fait que John Williams a déjà repompé en quasi intégralité des partitions de Stravinsky pour ses BO En quasi totalité les partitions de Stravinsky t'es sûr de toi là J'en sais rien Bon après je sais qu'il a pompé euh, des choses, des morceaux classiques mais euh, c'était pas de son fait c'était George Lucas qui voulait que la BO de Star Wars ressemble à, euh, à des musiques précises, euh, notamment Mars de Holst, même pas que Mars d'ailleurs de Holst, et puis bah voilà, George Lucas il voulait des musiques classiques à la base. C'est Spielberg qui l'a convaincu d'utiliser <rire> John Williams. Donc j'ai aucun problème avec ça, hein, c'était voulu, c'était le rendu que George Lucas voulait. Donc euh, voilà, et ça passe nickel, et c'est bien mieux comme ça, parce que c'est quand même des musiques originales qui sont fortement inspirées, mais peu importe, peu importe, c'est une nouvelle BO, c'est Star Wars, c'est parfait. Parfait Y a-t-il moyen de t'envoyer des musiques pour te demander ton avis dessus C'est pas la peine de me poser cette question, envoie tes musiques, et bien sûr, j'écouterai. Et je te donnerai mon avis, Il hein, y, y a pas mal de personnes qui le font déjà. Salut, ça va Salut Plus sérieusement, pourquoi c'était pas sérieux ton salut, là Tu as fait une vidéo sur Joey Isaichi avec les B.O. de Princesse Mononoke. Vas-tu encore analyser d'autres œuvres Ghibli de ce compositeur, ou faire, pourquoi pas, une grande vidéo de 20, voire 30 minutes sur l'intégralité de son œuvre Ah non, non, euh, non, c'est pas prévu, hein, Ghibli, je... Oui, j'ai écouté la BO de Mononoke, mais j'ai pas écouté les autres BO, donc pour l'instant c'est pas du tout, du tout prévu. Pourquoi pas lancer un nouveau concept en faisant l'œuvre musicale d'un grand compositeur en plusieurs parties ou une grosse vidéo L'œuvre complète d'un compositeur Mais t'es sérieux Mais non, mais non Connais-tu d'autres Youtubers dans la vraie vie Ah oui, oui, euh, plein d'ailleurs. Pourquoi spécialement le corps et pas autre chose <truits> Parce que c'est trop beau Clarinette ou au bois Bah alors au bois ça s'écrit pas comme ça, mais au bois. Pourquoi le corps ou la trompette Tu voulais te venger de quelqu'un à la base Mais non, parce que juste c'est joli. En dehors de la musique symphonique, quel genre musicaux aimes-tu écouter éventuellement analyser Je suis quelqu'un de très fermé, donc j'écoute pas assez de choses diversifiées. Donc euh, c'est que symphonique, quasiment. Quelles sont tes autres passions Passion, passion, il y en a pas d'autres. Mais euh, mais bon, bah la création en général c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit donc créer des vidéos, donc créer des musiques dessiner aussi, je dessine un peu, euh, voilà. Bon, plus maintenant, mais un peu, j'ai dessiné. Bon, voilà des trucs comme ça. Quelle est ta bande originale de films préférés Pff, Je peux pas répondre à ça, quoi. Quels sont tes films et séries préférés Alors, films, bon, c'est tout ce qui va être Star Wars, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, euh, Alien, Pirates des Caraïbes, des trucs comme ça. Série préférée et eh ben Camelot euh, Stargate, SG1, Atlantis. Voilà. Est-ce que pour toi, le rap, c'est de la musique Et le black metal Par définition, ces deux genres, c'est de la musique, parce que c'est un agencement des sons selon leur durée, leur hauteur, etc. Donc c'est de la musique. Consommes-tu de la drogue Et sinon, penses-tu que ça pourrait t'aider Sérieusement Non, je consomme pas de drogue et je vois pas en quoi ça pourrait m'aider. Quel est ton instrument classique préféré Bah, le corps d'harmonie et puis les cuivres en général. On va croire que j'aime pas le reste, mais non, le violon, c'est génial, le violoncelle, c'est génial, la contrebasse, c'est génial, le hautbois, c'est parfait, le corps anglais, le basson, c'est trop cool. Les timbales, j'adore, les cymbales, j'adore. En gros, ce que je vais aimer un peu moins, c'est peut-être les flûtes, les clarinettes, le tuba. Oui, oh, voilà. Quel est ton courant de musique préféré dans la musique savante Ça, c'est une question, en voilà qu'elle est intéressante. Alors, à la base, c'est vrai que j'écoutais surtout du classique, mais du classique de classique, de la période classique, Mozart et compagnie. Mais plus ça va, plus j'écoute des, des musiques romantiques et c'est, euh, je pense, le style qui me, qui me plaît le plus. Évidemment, à partir du romantisme, on a commencé vraiment à exprimer beaucoup plus de choses, je, à mon sens, et c'est de là que part vraiment la plupart des inspirations de musique, de film en fait, euh, symphonique. Donc je suis beaucoup plus proche de ce, de ce registre-là, quoi. Où est-il Je pense que c'est une blague en rapport avec mon pseudo. Contact 5 ou EWQL Mais pourquoi choisir <rire> C'est trop bizarre comme question, j'utilise les deux. Massive ou Nexus Alors du coup, euh, Massive j'utilise deux fois, mais euh, Nexus non, je connais même pas. Que penses-tu de la musique mainstream euh, Genre ça. Ouais, ouais, c'est... C'est de la merde. Quelle question te poserais-tu à toi-même Réponds-y. Quel le morceau ultime pour toi Il n'y a pas deux morceaux. Euh, ça dépend surtout du moment de l'écoute. Il y a des périodes, je vais fondre en larmes en écoutant le requiem de Mozart, notamment euh, la même Diecière, euh, intro et Tous, tout ça. D'autres moments, je vais fondre en larmes quand je vais écouter euh, la BO de Star Wars. D'autres moments, je vais être ouf quand je vais écouter la BO de Godzilla. Ah, oh, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il n'y a pas un morceau où habites-tu ah oh, les questions privées Pomme, le plancton. 4.33 de John Cage, une grande imposture ou la seule musique que les sourds peuvent entendre Ah oh, c'est beau ce que tu dis Sauf que, bon, 4.33, c'est pas de la musique, en fait, parce qu'il n'y a pas de son. Donc, par définition, c'est pas de la musique. Donc, euh, oui, la musique que les sourds peuvent entendre, bah, oui, le silence, les sourds peuvent l'entendre, mais vu que c'est du silence, ils ne l'entendent pas, tu vois, parce qu'il n'y a rien à entendre. Par définition, ta question est un non-sens, ce qui nous ramène à l'utilité de l'être humain, l'homme, face à l'absurde. Antoine Daniel est-il un vrai musicien Ah bah, pour avoir écouté un peu de ses compositions, oui, c'est un vrai musicien. Quel est ton style de musique préféré Le mec, il débarque sur la chaîne ou je sais pas. C'est quoi, à ton avis, mon style de musique préféré à, à ton avis Depuis trois ans, je fais une émission sur la musique symphonique. La musique symphonique, je me moque pas, c'est juste drôle. Et tu pour ou contre l'usage excessif de banques de sons dans les musiques orchestrales qu'on peut entendre actuellement, plutôt que de privilégier des vrais orchestres En quoi ça serait une mauvaise chose C'est justement les orchestres virtuels, c'est un très bon moyen de composer des musiques qui à l'oreille sonnent vraiment bien, sans avoir les moyens d'avoir euh, un orchestre à disposition, quoi. Donc euh, je trouve ça excellent, enfin voilà. Après peut-être que tu parles dans les productions euh, de musique de films, etc. Mais moi je considère que les banques de sons, vu qu'elles sont faites Grâce à des enregistrements de vrais musiciens, je considère que euh, c'est aussi bon qu'un vrai orchestre. Enfin, c'est aussi bon, attention, attention, non, non, non, Je sais que, par exemple, euh, Danny Elfman, il complète parfois euh, ses contrebasses enregistrées avec des contrebasses de banque de son, pour gonfler un peu le rendu, etc. Ben bah, oui, bah pourquoi pas Mais c'est sûr, si j'avais un vrai orchestre, si j'avais les moyens de me payer des enregistrements à chaque fois, ben bah, j'utiliserais un vrai orchestre, c'est sûr. Si tu ne devais garder qu'une seule bande son, ça serait laquelle Je vais dire Star Wars parce que ça représente beaucoup de films et que vraiment toutes ces musiques sont super bien. Mais c'est trop dur de garder qu'une seule BO. Moi, il y en a plein d'autres que j'aime bien. Quels sont tes jeux vidéo préférés En jeux vidéo, bah en fait je vais citer que ceux auxquels j'ai joué quasiment parce que j'ai pas, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. J'adore je, Starcraft, que ce soit le 1 ou le 2. Euh, J'adore Halo, la série des Halo. Ouais, je suis peut-être un gros kikou pour ça, mais je trouve que l'ambiance est très bonne, la, le gameplay est très cool, euh, l'univers surtout est, est génial. J'adore la SF, donc euh, voilà, je suis ravi. J'ai joué aussi à Warcraft 3, j'aime beaucoup. J'ai joué à Jedi Outcast, Jedi Knight. D'ailleurs, je viens de m'y remettre, c'est trop cool. Ah oui, les jeux Zelda sur Game Boy aussi. Hein. J'ai joué à Links Awakening et euh, Legend of Age and Season Quelles sont tes prochaines conventions Alors il me semble que bientôt il y a la Japan Party à Paris, enfin à Paris non terre voilà, je sais, je sais pas les dates mais de toute façon, suivez-moi sur les réseaux sociaux c'est là que j'annonce vraiment ce genre de choses donc allez, allez sur euh, ma page Facebook sur mon Twitter, euh, je balance pas mal d'infos là-dessus donc euh, si, si c'est le genre de truc qui vous intéresse, suivez-moi là-dessus euh, mais sinon après c'est euh, la Neocast surtout qui va venir euh, la néo-cast, euh, grosse convention, très très, bonne, euh, très très bonne ambiance à Strasbourg, avec beaucoup de vidéastes que j'apprécie vraiment tous beaucoup. Donc c'est vraiment l'univers de YouTube que j'aime beaucoup, et, euh, et donc je vous, je vous encourage à aller là-bas. Si tu étais un compositeur travaillant sur un film ou une série, aurais-tu plus tendance à fournir des compositions conformes à la vision du réalisateur, genre discrète, pas trop d'instruments accompagnateurs, etc., ou à imposer ton style de composition au réalisateur Je sais pas si John Williams et Guy Aquino imposent leur style, à mon avis. Le réalisateur veut que ces compositeurs imposent leur style. Donc ça dépend du réalisateur. Alors pour nuancer mon propos, je vais quand même... Euh parler de ma petite expérience ridicule de compositeur avec le dernier monde sur le dernier monde j'ai essayé de faire au mieux ce que ce que Tail donc le réalisateur me demandait mais j'ai pas pu m'empêcher de vraiment euh, essayer de faire une musique que je voulais euh, faire quoi voilà je voulais pas juste faire un truc simple parce qu'il voulait un truc simple j'ai quand même essayé de faire euh, voilà bon après il m'a dit non ça c'est pourri il faut enlever les flûtes bon j'ai enlevé les flûtes voilà bon après j'ai quand même essayé tu vois une petite euh... Voilà. As-tu des albums à toi J'aurais bien voulu faire un album pour la sortie des, des musiques du Dernier Monde. J'aurais bien voulu faire un album physique pour pouvoir le vendre en convention. Mais euh, je pense qu'il y aura... Pas de clients, donc euh, ça vaut pas le coup de faire imprimer des CD. Est-ce que tu composes en dehors du son à l'image Bah Carrément, euh, sur ma chaîne, il y a déjà des compositions. Sur mon Soundcloud aussi, il y a des compositions qui ne sont pas faites pour une, euh, une vidéo. Bah J'ai commencé la composition sans avoir à composer pour l'image. C'est très tardivement que je m'y suis mis, il y a deux ans, que j'ai commencé euh, la musique à l'image. John Williams était quand même plus sur la fin que sur le début de sa carrière. Quel serait pour toi son meilleur remplaçant parmi les jeunes pousses Et vous, vous pariez sur Michael Giacchino euh, moi, je sais pas, je connais pas assez, euh, assez de compositeurs, je pense, pour me faire un avis. Michael Giacchino, il atteint pas la cheville de John Williams, quoi. Il euh, y a, y a d'autres compositeurs, moi, qui, qui me font mais, euh, fondre, quoi. C'est David Arnold. Et euh, là, dernièrement, il y a Christophe Beck, que j'ai un peu découvert via une ou deux BO, qui a un niveau très, très, très satisfaisant. Très satisfaisant, <rire> très bon travail. Satisfaisant vraiment aux oreilles, quoi, c'est ça que je voulais dire. Alors, dernière chose, il y a aussi des compositeurs qui arrivent à très bien imiter, je trouve, le style de Williams, notamment dans des, des OST de jeux vidéo Star Wars. Hein. Le pouvoir de la force, franchement, je trouve que la BO est très proche d'une vraie BO de Star Wars. Il y a des choses comme ça, donc peut-être qu'il faut piocher là-dedans. Mais je connais pas leur nom, je m'en rappelle plus. Qu'écoutes-tu en ce moment Un coup de cœur Comment tu peux oser poser cette question Qu'est-ce que j'écoute en ce moment à ton avis Sur une échelle de 1 à 10, tu placerais à combien ton niveau de hype pour la BO de John Williams pour le Réveil de la Force Alors sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 2, je place mon niveau de hype et de 2 à 10 sur la BO de, du nouveau Star Wars de John Williams. Bon, en vrai, ma hype était très grande, évidemment, et puis j'en suis, euh, suis comblé... Euh d'avoir la sortie et d'avoir écouté l'album et vu le film plusieurs fois. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui aimeraient commencer à composer Quel logiciel privilégier au début ou acquérir les bases du solfège Moi, j'ai pas de plusieurs logiciels à, cons à conseiller. J'ai commencé par Mélodie Assistante et depuis, je suis toujours dessus. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je ne connaissais rien sur la théorie musicale en commençant à composer, mais en composant, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà parce que le logiciel nous apprend des choses, rien que dans les modes mineurs, majeurs, tout ça. Donc euh, voilà, il faut juste faire. Et puis, encore une fois, mon conseil pour commencer à composer, c'est d'écouter beaucoup de musique. Et d'écouter, mais pas juste comme ça, en lisant un truc à côté. Non, en écoutant attentivement et en essayant de comprendre le jeu de chaque instrument et ce qui se passe. Les meilleures vannes sur le triangle que tu n'aies jamais entendu. Au concert Star Wars à Paris-Bercy en 2010, euh, on a eu droit à un gros plan sur la percussionniste qui jouait du triangle lors du thème de Dark Vador. Pendant ce gros plan, la salle a rigolé. Quand la percussionniste a vu que la salle rigolait, elle a rigolé, elle aussi, et on la voyait sourire sur le grand écran, et euh, la salle a redoublé de et rire et c'était juste trop drôle quoi donc voilà c'est pas une vanne sur le triangle mais genre ce, ce, ce triangle cet instrument a vraiment la a vraiment une, une réputation de malade parmi les gens alors que le triangle c'est vachement utile dans certains cas voilà donc c'est pas drôle <rires> qui concerne des vannes sur les instruments, par contre, il y en a des bonnes sur les altistes. C'est quoi ton logiciel de musique Alors, pour composer, j'écris sur Melody Assistant, voilà. Et pour produire la musique, vraiment, donc programmer les instruments, etc. et mixer, c'est sur Eiffel Studio que je suis pour l'instant, mais je vais sûrement basculer très bientôt sur Cubase, voilà. Quel logiciel utilises-tu pour composer ta musique oui CQ, ton logiciel pour faire la musique lol. Ah. Est-ce que tu vas faire une fac Non, non, j'ai fait une, euh, une formation d'ingénieur, donc euh, je vais pas aller à la fac après, euh, ça me suffit. là. C'est quoi le sens de la vie C'est le corps d'harmonie. Que penses-tu de la congolexicomatisation des lois du marché Je pense que c'est un peu, un peu abusé quand même. Les bassistes, de toute façon, ça sert à rien, non Oui. Une question très importante pour la FAQ de Tilou. Est-ce que sais ces trompettes oh. C'est vulgaire Salut, pourquoi tu fais plus des vidéos avec le youtubeur disk? Ard... <rire> Salut, pourquoi tu fais pas plus de vidéos avec le youtubeur Mais Parce que c'est lui qui veut pas. Il m'a demandé de jouer euh, dans une de ses vidéos, et à... après le, le mec me jette il m'a jeté Selon toi, quel est le sound... Non, compositeur de musique de film le plus surestimé de tous les temps Hans Zimmer, Hans Zimmer ou encore Hans Zimmer Le plancton. Que penses-tu des enchaînements de six chez Arcangelo Corelli et leur influence dans les œuvres tardives de Lana Del Rey et de Taylor Swift Je pense que c'est bien. Connais-tu l'un qui est Pourquoi La distorsion sur les violons, on en parle Non Veux-tu m'épouser Non Enfin, ça dépend, t'es bonne. Peux-tu nous faire un petit medley de tes musiques favorites à la trompette Merci Bon, c'est pas un medley, mais ça suffit. Tu mets quel parfum, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Bonjour, qu'est-ce que le dos Bah, c'est pas le mi. Souhaites-tu que l'on t'apprenne à faire le signe paix et prospérité Non, c'est bon. Et vivement la néocasse. Oh putain, oui, la néocasse. C'est quand qu'on se refait un ciné tous les deux Bah, si tu m'invites, a pas de problème. Alors, j'ai deux questions. Comment vas-tu Bien et toi Tu préfères un bon burger ou une grosse part de gâteau J'aurais tendance à dire le bon gros burger, parce que la mayonnaise. Ta barbe, c'est un hommage à Obi-Wan dans l'épisode 2. Voilà, bah je crois que j'ai terminé cette fois aux questions. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. J'espère que ça sera pas trop long. Euh, il y a 1h20 une heure, une heure de rush, donc ça va être, ça va être un peu temps pour le montage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la partoche 26. Et puis d'ici là, bah, je sais pas, prenez soin de vous, hein, portez-vous bien. Bisous